J'enregistre sur ma page pro. Donc, euh, pour cette journée de, de l'avant, cette dernière journée de l'avant. Euh, et ouais, je me suis déguisée, donc euh, je vais me mettre en direct. Je vous demanderai de bien vouloir patienter. Quelques instants et on va aller. Je vous avais parlé d'un article, donc peut-être que je le ferai quand même pour le premier de l'an. Car euh, je, je voulais vous parler d'un article pour pouvoir passer des, des moments en famille euh, et avec des amis super agréables. Et puis euh, l'énergie m'a plutôt orientée vers les, les cinq étapes de la création. Euh, car en fait, euh, ben, quand on se souvient que... Nous avons été enfants, on, avait, on nous demandait toujours d'écrire des lettres au Père Noël. Enfin, moi, j'ai vécu ça euh, et on y croit toujours au Père Noël. Donc, euh, qu'est-ce qui nous empêcherait de pouvoir faire nos demandes et qu'est-ce qui nous... comme on le faisait quand on était petit au Père Noël. Euh, et puis aussi de faire nos demandes bah, sans attendre que ce soit la période de Noël et c'est vraiment euh, euh, devenir euh, être euh, acteur, leader de sa vie, être euh, dans la conscience de, des possibilités et donc euh, voilà je vais te donner euh, euh, ce que tu connais peut-être déjà, si tu connais les outils euh, d'accès à la conscience. D'Access Consciousness. Euh, donc, je me présente quand même, je me représente, je suis Marie-Claire Brillac, facilitatrice certifiée Access Consciousness, coach euh, pro de vie, hypnothérapeute, et euh, ça me fait donc euh, depuis le 1er décembre que je fais ce calendrier de l'avant, ce premier calendrier de l'avant de la conscience. Et. Euh, ça me fait drôlement plaisir et je vois à quel point c'est un challenge pour moi euh, d'être non seulement dans l'accueil, le recevoir de, de, de toutes ces personnes à qui je diffuse ces enregistrements, ça peut être sur ma chaîne YouTube, ça peut être sur un groupe qui est privé où il y a des facilitateurs, BARS, corps même facilitateurs certifiés peut-être euh, je n'ai plus en mémoire euh, euh, exactement euh, euh, leur parcours et des praticiens installés ou des praticiens bar, success bar installés en cabinet ou, ou pas. Et est-ce qu'ils utilisent, est-ce que d'autres utilisent ou pas encore les outils En tout cas, euh, c'était une période pour moi euh, très importante de reconnexion avec euh, cet ensemble de personnes. Donc j'ai fait. Euh, depuis 2015, des facilitations en classe de à peu près 300 personnes environ. Donc, c'est rien, c'est beaucoup et en même temps, c'est rien sur 5 ans. Et puis, est, tout est relatif. Et en tout cas, c'est beaucoup en termes de rencontres, en termes d'événements de, de, de, de, énergétiques fabuleux. Je me souviens encore, ce qui me revient là maintenant, de cette dame... Euh, cette femme qui se reconnaîtra si elle entend cet enregistrement euh, qui me disait, on me témoignait le, le lendemain et je n'en ai pas fait, je ne sais même pas si c'est sur mon site internet d'ailleurs qui me disait le lendemain, euh, je n'en ai pas parlé je n'en ai pas parlé, je n'en parle plus mais j'ai une certaine phobie des chiens et dès le lendemain après la classe Access Bar euh, j'ai euh, donc... Euh, croiser un chien et je me suis rendue compte, j'ai pris conscience que je, je n'avais plus de réaction, je n'avais plus d'appréhension, de, de, d'inquiétude, ni quoi que ce soit. Et voilà, c'est la magie des outils d'accès à la conscience, de libération de la mémoire cellulaire euh, qu'on apprend dans les classes et moi j'ai vraiment euh, cette gratitude de pouvoir faciliter cette classe fondation aussi qui est après la classe barre de 4 jours et notamment, ben, je vous le dis, J en a une 28, du 28 au 31. Euh, J'ai ouvert cette classe euh, au, autant en présentiel qu'en ligne euh, il y a plus d'un mois euh, maintenant. Et euh, là, elle, elle demande à être en ligne. Et donc, elle, elle est ouverte en ligne. Il n'y a, a pas de limite euh, pour le nombre de personnes qui peuvent y participer. C'est vraiment une énergie qui m'a conduite à... à, à carrément euh, euh, <rire> j'en bafouille ou j'en crache euh, vraiment euh, j'ai failli euh, effectivement euh, dire euh, un autre mot qui, qui m'a fait craquer quoi, qui m'a fait complètement craquer de pouvoir être dans l'énergie, la conscience pour passer cette année de 2020 à 2021 et quand j'ai créé ça mais vraiment je l'ai créé en suivant l'énergie, il euh, n'y a vraiment rien qui se passe derrière, il y a il n'y a aucun calcul, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune stratégie. C'est euh, vraiment euh, ça qui est bien, qui est léger, qui euh, apporte du, du mieux-être. Euh, J'évite le mot « bien » de mon vocabulaire parce que si je dis « bien », c'est qu'il y a un mal. Alors, ce n'est pas que je veux ignorer ce mal. Hein. C'est pas que… Alors, je suis maintenant sur ma page Facebook. C'est un peu long. Hein. On voit qu'il y a du monde. Donc, je vais mettre… Euh, le titre qui me demande obligatoirement. Voilà. Là, ça va aller. Okay. Donc, tu auras euh, sur la page euh, vraisemblablement le, la totalité de l'enregistrement. Je vais mettre quand même la caméra, donc ça c'est bon. Ça utilise bien la caméra. Et maintenant, est-ce que. Voilà. C'est vraiment un peu plus long que d'habitude. Écoute, si ça ne rentre pas, si ça ne le fait pas, je vais rester sur l'enregistrement. Le, je vais passer ça sur la chaîne YouTube et puis euh, euh, je diffuserai sur euh, Facebook parce qu'apparemment, alors... Euh, Voilà. Je, il te demande une explication. Donc, en fait, c'est pour ça. Et là. Donc, si c'est un petit peu trop long, je vais euh, peut-être annuler ça et rester sur un, un Zoom euh, ben, non diffusé. Voici bon, sur YouTube, euh, ça le fait. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de monde, vraisemblablement, hein, sur les ordinateurs. Alors, moi-même. Euh, Toujours un peu au dernier moment pour ce genre de choses. Mais les courses m'ont mis fortement parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc je cherche toujours des horaires où je capte moins en fait tout ce qu'il y a en énergie ambiante. Et bah, même dans ces horaires-là, il y a énormément de monde, beaucoup de monde sur la route aussi, beaucoup d'attention. Ça me demande énormément d'attention, beaucoup de vigilance. Euh, je peux dire d'ailleurs que euh, je remercie, euh, je remercie euh, ben, toutes les bonnes étoiles qui m'entourent, toutes tout, tout, tout mes équipes, euh, visibles ou invisibles, car euh, j'ai euh, vraiment euh, évité deux de accrochages. Euh, plus ou moins important, une avec une superbe Mercedes, waouh, une ancienne Mercedes. Ça m'aurait fait mal au cœur pour elle. Et puis bon, moi, ça m'aurait vraiment pris beaucoup de temps à faire mes constats, etc. Et une autre, un autre accrochage avec euh, une camionnette euh, qui vraiment a reculé au moment où je n'avais pas ses feux allumés, au moment où je passais et j'ai eu le temps de passer alors que ma voiture est assez longue. Euh, quand même longue hein, et, et donc euh, elle doit faire je sais pas en fait combien elle fait mais elle, elle doit être 6 80 en moins euh, facile elle est longue et euh, je n'ai pas du tout été un, un, du tout mal. la voiture n'a pas du tout été touchée donc euh, vraiment j'ai remercié les, tout ça et je demandais comment cela devient un petit mieux que ça et quoi d'autre est possible encore pour recevoir encore plus de ces énergies de de vie, de, de, de, de bonheur, de joie, de gratitude euh, et, et, et de richesse, d'abondance. Ah, et ça m'a fait un bien fou. Voilà. Donc, euh, bah, écoutez, je vais revenir là, comme ça. Ça ne va pas être une diffusion. Ça ne passe pas. Vraiment, ça ne passe pas. Donc, je vais revenir en arrière. Arrêtez. Voilà. Ah ben bah, oui, bah, C'est normal. Que je ne suis pas et il n'arrête pas à s'y mettre donc en direct sur youtube euh, on va essayer mais euh, là c'est encore un petit peu plus euh, je l'ai jamais fait donc euh, je trouve que <rire> voilà allez, en direct là, si c'est vraiment ok mais on fera des réunions sur youtube je vais arrêter parce qu'on fera des réunions sur youtube là je vais euh, passer euh, voilà, je vais arrêter, voilà, on va faire, un... voilà, arrêter la diffusion. Donc, je vais faire comme ça, je vais la passer, donc, euh, rapidement euh, euh, en diffusion après, enfin, rapidement, oui, je, je... c'est très facile de, de le faire en diffusion. Donc, euh, d'abord, joyeux Noël, super Noël. Euh, je te souhaite et je vous souhaite euh, d'être entouré et si ce n'est pas le cas d'être euh, en super morale avec euh, en forme et si ce n'est pas le cas encore peut-être que ce que je vais te dire ce que je vais t'écrire va te lire euh, va te, te soulager et j'en serais ravie euh, et car mon, mon, mon plus grand plaisir c'est de transformer vraiment la vie des gens euh, et, et qui le demande, hein, la vie des gens qui le demande. Euh, je, pour faire une petite aparté aussi, euh, j'ai euh, à titre personnel euh, aussi euh, dans mon entourage des personnes qui souffrent, euh, des personnes vieillissantes qui souffrent, et j'ai plaisir à aller prendre de leurs nouvelles, à, à les rencontrer, et je peux pas expliquer comment. Euh, Là ici, en direct, je ne peux pas expliquer comment j'utilise les outils d'accès à la conscience. Je fais un clin d'œil parce que ceux qui sont dedans, euh, qui connaissent les outils, euh, ben, savent comment ça se passe. En tout cas, que ce soit à distance ou que ce soit euh, euh, en face à face, euh, je nettoie, je déblaye, euh, je nettoie, euh, je fais du traitement énergétique pour que ça soit plus facile, plus... Apaisant. par contre il y a beaucoup de monde qui passe puisque ce sont des gens qui, ont, qui sont en aide à domicile enfin qui ont en reçoivent beaucoup d'aide à domicile et euh, je, je suis euh, donc euh, en train d'inscrire euh, tous ces passages pour que euh, ça soit aussi agréable pour eux parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été habitués à recevoir d'autres personnes que des gens de la famille, des amis et jamais des personnes en aide à domicile, des gens euh, dit entre guillemets étrangers. Donc c'est un peu douloureux pour eux. Euh, et donc euh, je vois à quel point euh, ça les apaise. Et surtout, euh, on n'aurait jamais imaginé, cru que euh, ces personnes-là puissent, enfin une entre autres, puissent passer une nuit seule. Et ça, va, ça marche, ça fonctionne. Donc euh, je me remercie d'avoir choisi ces outils. Euh, je retourne à l'expéditeur toutes les pensées, toutes les émotions, tous les jugements qui peuvent être là, euh, euh, perçus euh, ou euh, euh, créés lorsque vous écouterez le replay. En tout cas, euh, euh, je perçois, mon corps me dit que j'ai raison. Mon corps me dit que c'est juste. Et enfin, même si ce n'est pas juste, en tout cas, mon corps me dit que ça lisse, ça pèse et je le vois. On le voit. OK. Euh, et ça donne beaucoup d'émotions, de, de, effectivement. Mais c'est une émotion, euh, euh, vous savez, quand vous êtes ému. Hein? Voilà, c'est ça. c'est pas une émotion de tristesse, de découragement, de, de, de colère, etc. C'est comme quand vous êtes ému. Et donc, ça vient, vous vous laissez traverser par ça. Et c'est aussi un outil. Vous vous laissez traverser par ça vous recevez ça avec gratitude et vous activez en fait la puissance et l'énergie que vous êtes alors ça m'amène et voilà ça m'amène ça c'est vraiment quelque chose qui on commence ça m'amène à vous parler de, de, de ce que normalement hier vous auriez dû recevoir le 23 et, euh, et bien euh, je suis rentrée très, très, très tard parce que j'ai fait euh, des cadeaux, j'ai fait, enfin bon, voilà, bref, bref, bref, euh, c'était tellement tard que, euh, après j'ai dîné euh, que bon, je n'ai pas fait euh, ce live, j'ai dit, je remets à demain Et euh, ce que j'avais, euh, donc, en parlant d'activer et de vous laisser traverser, c'est que j'ai... Pour ceux qui, ont, euh, qui sont inscrits à ma newsletter, vous allez voir, j'ai vraiment eu un plaisir fou de créer euh, cette plateforme que j'ai demandée. Euh, Peut-être elle existait avant que je la demande, mais en tout cas, pour moi, elle n'existe pas. Et euh, quand je l'ai demandée, je l'ai d'abord reçue mais par un groupement. Et euh, j'entendais comme quoi ce n'était pas ça encore, qui qu était juste pour mon, ma création j'ai laissé tomber euh, etc et après je me suis euh, lancée dans cette création de la plateforme où je mets tous mes produits tous mes services et où je vais être en, en communion avec vous en communication avec vous en connexion avec vous si vous le choisissez et euh, donc euh, j'ai fait ma première newsletter pour vous amener euh, les liens qui sont euh, euh, pour ça je vais arrêter de, de regarder en bas vous êtes là donc euh, je sais que vous êtes là quand vous serez en replay, donc bienvenue, je suis ravie, ravie, ravie que vous écoutiez ce, ce live, ce dernier jour du calendrier de l'Avent de la conscience, euh, que c'est un challenge pour moi que j'ai lancé sur mes pages, sur mes groupes et sur ma chaîne YouTube. Et là, euh, hier, donc, euh, je suis quelqu'un qui reste toujours en connexion avec des tas de personnes à travers les réseaux sociaux Et je voulais te parler des réseaux sociaux euh, quels sont tous les points de vue que tu as sur les réseaux sociaux qui euh, te privent de tout ce que tu peux être en vérité avec tes dons avec tes talents avec ce que tu es et qui euh, sans même que tu le saches encore maintenant est une contribution pour les autres euh, c'est vraiment euh, ce que ce challenge m'a conduit à être et ça fait déjà deux ans puisque j'ai ma chaîne YouTube je sais que de 2020 à 2021 les choses ne seront plus jamais les mêmes pour moi et c'est ce que j'ai demandé c'est exactement ce que j'ai demandé alors active c'est euh, euh, hier, ce que je voulais te dire, c'est que lorsque, effectivement, j'ai écouté, donc je ne me prive pas de ces réseaux sociaux, et euh, ne te si tu t'en prives, demande de quoi tu te prives encore de plus. Ils peuvent être des, des parts de toi qui sont des dons, des talents, ou des parts des autres qui sont des dons, des talents qui peuvent t'accompagner, euh, te contribuer. Euh, car hier, euh, j'ai je, je, je beaucoup de plaisir à suivre euh, certaines personnes. Donc, euh, ce n'est pas régulier, c'est selon mes demandes aussi. Et euh, hier, euh, j'ai écouté un, un live d'une consoeur. Moi, j'aime bien dire consoeur parce qu'elle est facilitatrice certifiée. Euh, et euh, euh, d'ailleurs, je t'invite, elle, elle, elle, elle fait ses lives sur... Euh, euh, le groupe euh, francophone euh, Access donc il y en a, il y en a pas mal euh, et, et donc euh, elle a parlé des mots et en ce moment je parle beaucoup des mots, du poids des mots, de la vibration des mots et euh, j'en parle beaucoup autour de moi auprès de personnes qui ne sont pas du tout avec ces outils d'accès à la conscience. Et la vibration des mots. Et on a, on a, on connaît, on sait ce que sont la sémantique. La sémantique, euh, c'est vraiment la manière dont chaque personne va construire par les mots, de la manière dont il a été euh, conditionné par les mots, le reflet euh, sémantique de son monde. Ce n'est pas du tout euh, la, le, le reflet d'une syntaxe académique. Euh, ce n'est pas du tout ça. Donc, l'application de la sémantique va te donner une carte euh, psychologique des personnes par rapport à l'utilisation des mots. Et ils partent euh, de ce que je comprends. Hein, je n'ai pas du tout étudié. J ai, j ai, je ne suis pas formée, je ne suis pas traditionnelle à la sémantique. Je suis, pratici je suis masterisée en programmation neurolinguistique. Euh, il y a un lien, bien sûr, parce qu'on utilise le, les mots, euh, la, non pas leur vibration, mais les mots, c'est-à-dire le, le, le, leur aspect cognitif pour euh, recevoir la représentation du monde de l'autre. Et donc, en sémantique, euh, on va plutôt s'orienter semble-t-il, de ce que je, je perçois des personnes avec qui j'échange je, je, je, sur ça, on va plutôt s'orienter sur la syntaxe, sur la définition des mots, etc. Mais on n'est pas du tout dans la vibration. On n'est pas du tout sur la vibration des mots. Et là, hier, euh, donc je, on, on en discute, et c'est justement comment rentrer dans le monde de l'autre quand tu restes figé, et c'est bien, je parle bien de figer, fixer sur la syntaxe, sur la sémantique, sur les aspects seulement cognitifs. Il y a des mondes qui ne sont pas totalement de cette manière-là. Il y a des mondes qui sont les monde de l'énergie. Et le monde de l'énergie est tellement spacieux, est tellement puissant, est tellement énergétique, est tellement vaste. Euh, on l'a oublié jusque-là. Je sais, je me rabâche je me rabâche, ce n'est pas la première fois que j'en parle, que euh, hier, en écoutant la vibration du mot de, que cette personne utilisait, j'ai tout de suite connecté avec ce qu'elle disait. Et euh, loin, il ne s'en faut, c'était très, très clair pour moi. Si tu changes les mots, et ça on le sait en programmation neuro linguistique, on le sait aussi en sémantique, si tu changes de vocabulaire, tu vas changer tout ton monde, tu vas changer tout ton fonctionnement. Alors, si tu es quelqu'un qui vibre, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'écoute et dans le recevoir énergétique des choses, et plus tu vas t'ouvrir aussi à ça, si tu n'es pas une personne comme ça, plus tu vas recevoir non plus la sémantique des mots et la syntaxe des mots, et leur définition, leur structure, leur, leur forme, tu vas recevoir énergétiquement leur signification et elle sera, c'est une ouverture que tu as dans le recevoir le monde de l'autre. Donc là je recevais exactement ce qu'elle avait euh, elle avait comme message à faire passer, et donc je vais le dire et le redire, donc c'est vraiment ce que nous recevons avec les outils d'accès à la conscience, nous sommes dans l'activité, nous sommes dans l'action, on est dans, on active tout ce que l'on perçoit, on active les émotions, on active, on active les jugements, on active les sentiments, on active les croyances limitantes ou pas limitantes. D'ailleurs, peu importe qu'elles soient limitantes ou pas limitantes, il y a des croyances identitaires, profondément identitaires, inconscientes. Et il y a des croyances qui sont profondément conscientes, euh, donc qui sont dans l'iceberg visible, euh, conscientes, et ces croyances-là, identitaire, c'est les principes, c'est les préjugés, ce tu appelles ça les prétextes, les, les, les, les devoirs, les, les, les, les valeurs, etc., etc., etc. Et là, quand tu rentres dans un monde de vibration, tu actives chaque mot, chaque émotion, et chaque mot qui sont dans chaque pensée que tu as, dans chaque pensée des autres, que tu perçois dans chaque pensée des autres qui te disent, tu es dans la vibration, dans l'action et tu actives chaque sentiment, chaque émotion. Et qu'est-ce que c'est activer C'est ce qu'elle euh, vraiment, c'est ce qu'on vit et, et qu'elle arrivait très bien à traduire et que qui était très clair. Et donc je relate ici, tu actives le recevoir. Tu reçois chaque émotion, chaque pensée, de plus en plus, chaque sentiment, chaque jugement que tu as envers toi. Et si tu arrêtais de te juger, définitivement, on commencerait ta vie. Chaque jugement que tu as envers, envers toi, tu le reçois. Chaque jugement que les autres ont envers toi, tu le reçois. Et tu l'actives. Activer, c'est activer pour percevoir, recevoir, savoir comment ça te traverse à la fois ce qu'on a traditionnellement l'habitude de dire l'esprit mais aussi le corps comment ça te traverse qu'est-ce que ça fait remonter pour toi et de là tu as la conscience tu as accès à plus de conscience plus de conscience de savoir que ce qui remonte ça peut être une émotion une pensée, un autre jugement. car Un jugement, il y a 7, 10, 15, 7 jugements au moins derrière. Hein, qui, qui, un jugement cache plein d'autres jugements. Et ça fait remonter ça, et ça te donne du choix. Quel choix ben, Le choix de choisir, si tu gardes, si tu élimines, tu dissous ça de... Ton espace énergétique et donc cognitif aussi de toutes tes représentations du monde ou si tu donc tu lâches que tu lâches ou si tu sais d'où ça peut provenir tu retournes ça à l'expéditeur et tu ne feras aucun aucunement mal à, à, à, à ces expéditeurs et même si tu ne sais pas en fait si ça t'appartient en fait la question après la question c'est savoir est-ce que ça t'appartient à ce que ça, -ce que ça te fait monter Alors, prenons l'exemple. Euh, justement, moi, je, je vais euh, souvent, euh, même quand j'ai des courses importantes, là, si c'était le cas, euh, quand même, faire un bon petit repas. Et donc, j'ai été euh, au marché, je suis allée au marché, et seulement, je ne savais pas, tous les marchands, euh, à part le fruit et les légumes, euh, ils se sont déplacés dans le centre-ville ce jour-là pour. Euh, euh, alors qu'ils sont un petit peu plus excentrés de, de euh, dans l'hypercentre dans l'hypercentre pour avoir plus de monde pour en fait ce, ce que je conçois hein. seulement euh, voilà il a que je me redéplace et donc euh, l'heure arrivant j'étais là-bas avec plein, plein plein plein plein plein plein de personnes euh, et puis à la fin d'un marché euh, vers euh, aux alentours de, de la fin du marché et donc euh, beaucoup plus de, de précipitation nous sommes euh, chez les personnes qui ont envie de rater les derniers... Euh, vente et les derniers produits etc et donc c'est toute cette précipitation qui pour moi est quelque chose qui est absolument euh, euh, encombrante j'avais je, je, je, un point de vue auparavant quand c'était beaucoup plus jeune, après ça j'ai cessé avec ça, j'avais un point de vue comme quoi j'étais justement limitée, comme quoi j'étais timide, comme quoi j'étais mal à l'aise, etc. Ça a fait beaucoup, beaucoup de jugement en moi, beaucoup de tort de moi. Et euh, donc, je, je, je, je, je connais le chemin, je sais le chemin, je sais ce que ça, ça, ça, ça a représenté comme effort, comme contrariété comme frustration. Car euh, frustration, car on n'y va pas, en fait. Hein, on ne va pas se faire plaisir euh, quand ce n'est pas l'heure, il euh, y a trop de monde, etc., etc., etc. On a plein de limitations. Et les outils d'accès à la conscience te permettent, te permettre de, en fait, d'intégrer ça, de l'activer en toi, et évidemment au début ça fait remonter des énergies qui sont à peu près les mêmes, celles que je t'ai décrit avant, et, et ces énergies là, est-ce que ça t'appartient ou ça t'appartient pas, voilà en fait, est-ce que ça t'appartient, est-ce que ça t'appartient pas, Eh bien si ça t'appartient tu le sens, c'est-à-dire que ça va, ça va être quelque chose qui va être très contractant dans ton corps, va être euh, encore plus encombrant hein, euh, ou tu vas être encore plus mal à l'aise comme on dit et avec ça tu peux choisir de lâcher, c'est-à-dire tu peux saisir cette énergie-là, tu peux la faire traverser dans tout ton corps et ça c'est absolument indispensable et tu peux la lâcher, lâche-la, lâche-la, par les pieds, par les mains, par, euh, partout où tu veux, entre les jambes, partout où tu veux mais lâche, lâche-la, lâche tout ça, lâche tous ces déterneur. Toutes ces énergies. Expérimente ça. Lâche toutes ces énergies et expérimente ça. Hum. Et donc, moi, euh, je fais depuis 5 ans, hein, depuis 5 ans, j'ai fait plein, plein de choses comme ça. Il y a plein, plein d'outils qui te permettent de, de, de faire encore de, des miracles, de la magie pour toi. Et euh, donc, euh, je me suis rendu compte du changement aujourd'hui. Euh, mais vraiment, j'étais absolument. Euh, à, à ma place, comme on dit, à ma mère. et euh, j'ai conversé avec facilité, j'ai été regardée, j'ai pas été oubliée, parce que voilà, et, et, et, tous les phénomènes comme quoi on te voit pas, euh, tu as du mal à te faire entendre, mais ça c'est des choses, mais qui, à part moi, n'a pas vécu ça <rire> J'entends tellement, tellement, depuis 15 ans que j'ai euh, ce cabinet euh, euh, ouvert euh, de coaching, tellement de personnes, euh, des magnifiques personnes, de magnifiques personnes qui, qui ont souffert de ça, et qui souffrent encore de ça, et qui ont mis tellement de jugements là-dessus, que vraiment, ce qu'elle nous a livré ici, était vrai active, active-le, activez ça, ce qui se passe, c'est ne pas le rejeter, c'est ne pas t'aligner avec ça, et donc rester dans le jugement. Et c'est ne pas t'accorder avec ça, même si ce n'est pas ton point de vue, ça peut être le point de vue des autres. Et t'accorder avec ça du point de vue des autres, de, de ton point de vue, de, ton, de ta considération, c'est aussi euh, maintenir le jugement, maintenir l'émotion, maintenir la catégorisation dans laquelle tu vas être. Quand tu l'actives, tu l'actives, tu es acteur. C'est ça. Et la sémantique, c'est pour ça que je te parle de sémantique. Tu es acteur, acte, tu fais un acte d'activer en toi ce que ça fait remonter. Et peu importe ce que c'est, si c'est une pensée, si c'est une émotion, si c'est un sentiment, si c'est un jugement, si c'est une croyance. La dynamique des outils d'accès à la conscience, c'est que... Tu as le choix de saisir à quel point ça te contracte le corps. Et tu as le choix de choisir à ce que ça s'élimine énergétiquement. Tu n'as même pas besoin de savoir comment ça se passe, de d'avoir une visualisation. Et si tu as une visualisation, c'est ok aussi de savoir en activant que ça s'élimine de ton corps. De ta mémoire cellulaire. Autant, même temps que tu souffres. Alors, c'est exactement ça. Tu actives ça. Activer au lieu, de, pour, au, au lieu de. plutôt que de maintenir le jugement, plutôt que de maintenir. Activer pour sortir du jugement. C'est exactement ça. Donc, euh, j'espère. Enfin, je ne je, je, je dis pas ce que je vais faire, mais voilà, j'ai une idée dans l'esprit, dans peut-être que déjà tout le monde l'a aussi. En tout cas, oui, ça va être la big fish, la big fish, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, avec plein de schémas et tout, j'adore faire des schémas et tout. Bon, d'où euh, la la, la, la, le recrutement hein, la, de, de, de, de collaborateurs ou collaboratrices activer <rire> j'active ça cette, euh, ce recrutement immédiat euh, ok voilà bon active soit dans l'action soit acteur et toutes les choses que tu qui vont s'éliminer dans ton espace de, euh, auparavant tu pouvais dire que tu étais euh, à subir, à être victime ou à ne plus pouvoir faire comme autre, autrement, eh bien, active. Reçois. Reçois ça. Ne rejette pas. Ne collabore pas avec ça. Ne t'aligne pas. Collaborer, c'est aligner. C'est euh, euh, t'accorder. Ne t'accorde pas avec ça. Reçois-le pour choisir qu'est-ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu en fais. Comment je suis avec ça. Est-ce que je veux garder ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors oui, ce sont des outils qu'on apprend dans cette superbe première journée de à classe Access Bar. Euh, ce sont des outils qui te sont facilités par des facilitateurs Bar, par des facilitateurs certifiés comme moi et moi-même. Euh, et j'en fais une, tiens, dimanche le 27 décembre, j'en fais une limitée à 4 personnes en présentiel. Euh, je crois qu'il y a deux places, non, euh, quatre places, encore ça n'a pas été encore validé, car euh, effectivement on fait tout au dernier moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de plus en plus, nous sommes dans l'air, dans un nouvel air, on est dans un nouveau paradigme, ça euh, je me permets et j'ose le dire. Alors, allons maintenant à cet outil que je t'ai promis, qui n'est pas celui que je t'ai promis et qui est un autre outil. Ce sont les cinq étapes de la création. As-tu, vas-tu te permettre d'être cette magie-là et ce miracle-là Les cinq étapes de la création. Je demande... C'est ici que les cinq étapes de la création peuvent être dévoilées. Oui, oui! Les cinq étapes de la création. Pour la création, demande. Demande. La première étape, c'est demande ce que tu désires. Hier, tiens, hier, euh, lors d'une un, facilitation individuelle, euh, Quelque chose venait en conscience pour moi, pour cette personne, c'était pour elle, voilà. euh, et c'était de lui dire, euh, est-ce que vous connaissez la mission, et euh, est-ce que vous connaissiez la vision de, de, de votre nouvelle route, parce que voilà, elle avait une nouvelle route à prendre professionnellement, et euh, ben justement <rire> Elle venait juste... Tout s'inscrivait, tout était synchrone pour elle. Euh, C'était des synchronicités euh, euh, successives. Euh, elle venait d'écrire pour la première fois ce qu'elle désirait créer dans sa vie. Wow! Demande ce que tu désires. Écris-le comme tu le veux. Ne te censure pas. c'est la promenade. Okay. on est en 2021 bientôt alors c'est le bon moment ouais je le sens quand tu relis et quand tu te redis quand tu te reformules ce que tu demandes ce que tu désires tu captes comme une impression de l'énergie tu captes l'impression de l'énergie de comment ce sera cet espace-là, quand tu seras là, dans ce que tu demandes. Et tu t'y... Mais, tu t'y plonges, tu y plonges, tu, y, tu, tu, tu te roules dedans, tu... Surfe dedans, dans toute cette impression de l'énergie, de ce que tu te mets. Super collaborateur, pas super, collaborateur, collaboratrice. Phénoménal. Pour mon business. Qui contribue à mon business immédiatement. Ok. Tu savoures ça. Tu savours cette énergie. Tu savours ça. Tu t'imprègnes de toute cette énergie de partout, de la tête aux pieds, jusqu'au petit bout de pied, petit doigt de pied. Tu y mets toute la gratitude, toute l'énergie de la joie, de la gentillesse, de la bienveillance. Tu y mets toutes les énergies que tu veux. Et après, maintenant, tu demandes l'aide de l'univers. En t'engageant totalement à changer tout ce qu'il faut pour que ce que tu as demandé se présente, se manifeste. Tu demandes l'aide de l'univers, je demande l'aide de l'univers pour cette collaboratrice ou collaborateur phénoménale, immédiatement, et je m'engage à changer tout ce qu'il faut pour ce que je demande se présente immédiatement, se manifeste immédiatement. Tu restes présent et alerte. Ce mot a une vibration légère, alerte. Tu restes présent et alerte. Quand tous les points de vue, les considérations fixes, solidifiées, tu entraves ton chemin pour avoir ce que tu demandes, commence à se présenter. Quatrième action pour les cinq étapes. Tu restes présent et alerte à recevoir tous les points de vue fixes, solidifier, tous les points de vue qui entravent ton chemin pour avoir ce que tu demandes, qui pourraient entraver et empêcher que cela se présente. Qu'est-ce que sont les points de vue Les points de vue, ce sont les considérations, les pensées, les émotions, les jugements, les croyances, de tous les, les valeurs, les objectifs, les souvenirs, ce sont tous les points de vue qui sont figés, solidifiés, cristallisés dans la mémoire similaire de ton corps, de ton cerveau, de tous les corps, au-delà de la limite de ton corps et de tout l'espace, de tout ce qui t'environne. Comment tu vas le reconnaître ça sera différent de l'énergie dans laquelle tu es quand, de, quand tu es dans celle qui est en correspondance avec ce que tu demandes. Cinquièmement, tu utilises à ce moment-là tous les satanés. Et quand on dit satanés, c'est qu'ils te détruisent, ils te font décréer, ils te font détruire, ils te font lâcher. Tous les outils pour changer tous ces points de vue, pour les transformer, pour les désolidifier, les dissoudre, afin que le changement puisse se produire. Cinq étapes. Tu demandes. Deuxième étape. Tu captes cette impression de l'énergie de ce que ça là est. Troisièmement, tu demandes l'aide de l'univers. Et tu t'engages à changer tout ce qui entrave le chemin pour que ce que tu as demandé se présente. Quatrièmement, tu restes présent à toi-même, en présence consciente et en alerte. Quand tous les points de vue qui t'appartiennent, ou qu qu'ils appartiennent à d'autres personnes, ou qu'ils appartiennent à d'autres considérations, d'autres événements, qui entrave ce chemin pour avoir ce que tu demandes commence à se présenter et quand on dit commence à se présenter tu l'entends sémantiquement c'est que c'est comme ça oui ça se passe cinquièmement tu utilises donc les satanés outils que tu apprends dès la première classe access bar, donc la première classe, et après tant toutes les classes avancées, et bien d'autres classes qui sont créées dans des domaines spécifiques, euh, où parfois il n'y a aucun prérequis. Sur les master classes qui en, en zoom euh, que moi-même je propose, sur des tu utilises des satanés outils pour changer tous ces points de vue afin que le changement puisse se produire. Alors, si tu commences à utiliser ces cinq étapes pour la création, tu seras la personne qui corrige sa trajectoire, la personne qui fait de la magie, en te basant sur la conscience. Tu seras la création, la création, l'acteur, le leader de ta vie. Tu seras la création que tu reçois tout. Et tout simplement et la création pour toi sera quelque chose de facile de joyeux ça demande aucun effort tout ce qui va se manifester se présenter qui va te demander des efforts waouh dis toi que ça a le gabarit que ça a la la teneur d'un point de vue. Et choisis de te rester engagé ou pas. Après, bien sûr, laisse-moi te dire que si tu demandes quelque chose qui, bien sûr, c'est bienveillant, c'est gentil, c'est pour l'humanité, c'est pour toi, c'est pour les autres, pour le monde, pour la terre, l'univers. C'est abondant, c'est riche, c'est luxueux, ça pétille, ça brille, ça illumine. Et donc, je te souhaite un joyeux Noël. Et je te le rappelle, je fais partie du mouvement depuis le mois de mars, euh, avril pardon, de ce mouvement où tu n'es pas seul, choisis, tu es libre. Je suis là, nous sommes là. Et donc les réseaux sociaux, pour en revenir aux réseaux sociaux, partout où tu te limites par des points de vue, des considérations sur les réseaux sociaux, regarde en quoi ça te limite pour recevoir. bye bye et si, et je le souhaite, si cette vidéo te convient tu peux faire des likes, tu peux commenter, tu peux faire des bye bye, tu peux faire tout ce que tu as envie de commenter et bien sûr je sais si les algorithmes de facebook te permettent de le recevoir à temps. Il y a des fois des choses que moi même je lis après trois semaines donc euh, ça sera bienvenu, tes commentaires, tes likes, fais un coucou, en tout cas, je serai ravie. Et si un jour on se rencontre lors d'une classe, donc il y en a une en présentiel, donc Access Bar dimanche 27 euh, décembre et du 28 au 31 décembre, oui, je vais euh, la préparer, euh, la, participer à la préparation de, de Noël. Euh, nous sommes, il y a beaucoup de familles comme ça un peu plus réduit d'habitude et je te le rappelle ne reste pas seul et si les réseaux sociaux sont une contribution pour toi dans ces soirées là et que c'est un plaisir et que c'est une joie ne le cache pas laisse toi utiliser ça avec euh, joie avec plaisir avec simplicité donc euh, cette classe fondation en ligne c'est du 28 décembre au 31 décembre de 10h à 17h30. Si tu es en révision, euh, voilà, tu me contactes. Sinon, il y a, tu me contactes aussi si tu n'as pas reçu la, la newsletter euh, avec le lien pour t'y inscrire. Si Pour toute question particulière, je suis à ton écoute par euh, MP, donc sur Facebook par euh, mon site internet, euh, bien sûr, Hypnose Coaching 17, avec des traits du nom hypnose-6, coaching-6-17.fr, euh, où tu as une page contact. Je me fais un plaisir de te répondre. Et vraiment, c'est euh, une contribution pour moi. C'est vraiment une joie, un plaisir. Euh, une organisation qui fait partie de ma contribution à la conscience. Ba, ba, ba, bah, bye. bah. Et bon Noël. Est-ce que tu veux faire? Non, pas de Noël de la part de, de, de Mathieu, de mon fils.